On tous, mais on s'en fout. Je aussi dans mes vidéos. Ah oh, mon dieu, you disgusting piece of shit. Yes, yeah. yes, yes I am. Je, faut que je vois. Oh mais Oui. Vraiment d'accord. Oh oui. Hey hey, ici Frankie de Alenki avec aujourd'hui Alex et Vax en background s'il est encore là. I'm dying inside. Yes, <laughs> you are. Moi, ouais, les gens qui meurent, ça me rend vraiment un peu. Mmh, ouais. mmh, wow. Moi, pis Alex, on s'entend pour dire qu'on a hâte que tu fasses mmh. le playthrough de Final Fantasy VII. Oui, hein. C'est vrai. Mario je est vraiment... là. Je l'ai pas dit, mais je suis d'accord. Mais Mario, okay. l'important dans l'histoire, c'est que Mario, c'est un vrai menteur. Oui, hein. C'est vrai. C'est vrai, on en faire un sûrement, tantôt. Peut-être. Il ramène demain Peut-être. Comment okay, ah, peut-être Avec Jenny. Pas oh, de euh, Laisse-le donc faire son intro! Ah, t'étais. J'ai essayé d'enregistrer Ah, ben là, je savais-tu, moi j'arrive! De... Non, non, mais, mais on, non, peut, on, on peut parler de ramen pendant la vidéo, je suis pas mal sûr. Oh oui, ça c'est ça, c'est. va donner l'eau à la bouche. Toujours mieux l'eau à la bouche que l'eau au sein, sinon ça salit brassière. Moi, ouais, mais l'eau au sein, ça peut goûter bon. Ouais. Mmh, pas sûr, Attends, waouh, épisode The Way of All Flesh. C'est vrai, j'ai même pas dit c'était quoi le nom du jeu. Le jeu c'est Blood Fresh Supply, qui devrait être un jeu comme comme Duke Nukem et Ion Fury et l'autre Shadow Warrior. Vu que je connais Fuck All. C'est qui un bobo? Difficulté, on va y aller avec lightly broiled. C'est de la cuisson. Uh, blood fresh supply mais ça a l'air tellement vieux <trop> <laughs> C'est-tu vraiment vieux Vieux oui, oui, oui, ça c'est réellement vieux. C'est encore moins bon que mes voix. I live again. I live again. Yeah. Ah, fluidity is very, very good. Encore un jeu à la Doom. Oui. Doom Like. Oui. Doom La manière que ça bouge, ça me fait un peu de motion sickness. Non, je regarderai pas d'abord. Ok, je suis mort. J'ai pas d'armes à distance. C'est quoi ce jeu là? Et moi le mettre. Premier épisode, on même le mettre très facile. I live again. Ok, un coup il meurt. C'est n'importe quoi. Ben, je vois que j'ai pas d'autre armes, c'est quoi ça? Oh là j'ai un gun, ok! Oh. Fuck yeah! Oh, it's it's up as a cold key! Open for business Ah il est, il est... flat lui Ouais hein <rire> Il est mince <rire> Il est mince en tabarnak <rire> I think it's a poster yeah. It's a Black Street Boys poster I think Dans le motion sickness c'est pas si p mais j'ai vu des jeux des jeux mieux fait pour euh, ça Quoi t'as allumé une dynamite? Je sais pas <rire> c'est bien Ah <rire> <rire> <Hey, mon astuce. rire> Quel son de métal réaliste <rire> ah, ben, une morgue. Une morgue. ben oui <rire> On vient de le voir là <rire> Hi there Il est pas mort, je suis sûr. Maison! Petit fendant! Il a crié, faut l'aigu, voyons! C'est lui! Il t'a attaqué par derrière, puis c'est lui qui a fait le tour! Aïe aïe! C'est le même! Que j'ai fini le level, j'aurais jamais su que j'allais finir! Fini ça de même? Ok! Fait que, euh, merci! <rire> non! Je finis pas mon level de mon vidéo de même. là, J'aurais jamais cru que le jeu était aussi cool. T'as marre, nac de cornus. Mais tu juste de finir le jeu Non. Non, le premier niveau. Ok, j'ai eu peur. C'est parce qu'il voulait faire un gameplay par level. Oh. Fresh victims for the Oh ouais. Oh. Ah. Oh. Bah ben oui moi qui se promène avec ma fourche Y'a autre Ben tout le monde, tous les hommes se promènent avec leur fourche Ouais, oh, je toujours pas dans les mains <rire> Moi j'ai toujours <rire> dans les mains Ok, le gun il avait l'air malade Mais hein, on crisse ouais. Un un ST shotgun Bobo, je t'ai donné des grosses claques à ses fesses Il mérite Sûrement. Oh ouais, il est fin le il est énorme. C'est tout. Pas tout tu sais, je m'en vais avec ça. Ah, ça ouvre une porte. Danger, wow! Oh! Ils ont raison, c'était dangereux. Comment ça, Brain? Je ne pas que de lancer de la dynamite sur des petits monstres, c'est efficace? Non ah ouais? Moi, je les garderais pour des gros monstres. Je les frapper un coup de fourche d'en face à la place. Je les frapper dans la fourche avec ma fourche. Ben, c'est capable ça. de faire le jeu au complet avec des dynamites et des balles balancées. <rire> je suis quand ouais, même d'accord. Ils sont tous vivants. Mais c'est juste des images 2D, fait que c'est quand même intéressant. Ouais, Puis ça, c'est pas un zombie ça. Non, ouais. Mais c'est quoi ça Du monde qui compte dehors et qui meurt Ouais, parce qu'il y a des monks qui tirent avec des Ozzy. C'est un skin de Ozzy, mais c'est un shotgun qu'il y a des mains, tu sais sais Mario aussi c'est le genre de jeu qu'on s'est capable de faire. J'écoute-tu un démon? Ouais. Si vous faites un jeu de même, je le joue, je le, je, je le play test, c'est sûr. Euh, je sais pas comment faire des pixels graphiques dans Mario. Moi j'suis oh, capable. Fuck. Mario il est en 3D, il est pas là pour ça. C'est du 3D ça. Ouais. Oui non. pis non là, c'est 3D avec des textures euh, 2D des dessus. Il y a aucun. Ouais. Ben, c'est 3D pareil. L'environnement de est un modèle 3D parce que as... Take it, même les personnages, c'est du, c'est du 2D. Sont pas 3D. Non, c'est plus... ça. Ils ont, ils ont juste plusieurs façades. J'ai pratiquement plus de vie. Non, en effet hein. Et la deuxième game quand tu vas se regarder, faut que tu répondes world. Hmm. Faut que ça fasse. Hello world. faut de la vie! Je suis mort. Fais sûr que ça allait arriver. Hein. Je sais pas s'il y a de la vie en quelque part. Je n'ai pas vu depuis le début de la game, il me semble. Bon, ben, je suis poigné avec 17 points de vie. Bon, ils sont plus calmes. On gros. Ouais, ben, c'est parce qu'ils se font pas attaquer. Moi aussi, je serais plus calme. <rire> il n'est pas mort. C'est ah ben, euh... Maintenant oui. Yeah. Attache-toi dessus qu'à un moment donné, tu vas avoir le chef des moines, puis il va avoir un genre de Gatling gun dans le dos. À la. Ce serait fou. Il y a un téléphone qui sonne. Hello? Speak to Mr. First name, Hugh. Il est en tabac. Jojo and Person est-ce que c'est le Life had sense. Ça, ça, fait du bien. <rire> juste en dessous du trou du pénis, hein? Hein? là. Hein? C'est là tu te mets un plaster. Quand tu sors des en balles. Dessous, en dessous du trou? Ben, en bas du trou, <rire> ça se <'est> dit mal. <rire> Qu'est-ce que je faisais? Je m'en là. Oh my god! Ah! Let me suck my own asshole. Die, bitch. Putain, <rire> si. Je suis à plat. -oh. Hey, oh, si, <coughs> de grimper partout. Hey! la musique, ça? C'est ça que mon écoute, tu sais, tu écrit? Ouais. Un moine qui parle non, en latin puis qu'il aime détruire puis tuer des gens, ça fait du sens? Non, mais je veux plus entendre ça. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Ça me rappelle ouais. toute mon enfance. <rires> <rires> <rires> T'as oublié, il ah, faut encore. que tu l'appelles World. Ah, nice, <rire> tu sais pas oublié. Eh non, je l'ai dit pendant que tu le. Je l'ai écrit pendant que tu le disais. Le son, il est ouais. horrible et fatigant. Oui? Ouais, c'est vraiment mortel. Si même les rats me font mal. Puis, ben, ces rats-là ont peut-être pas mangé depuis trois jours. Ouais, t'as peut-être raison. C'est eau-là a l'air propre. Ah oh, ouais, moi je me baignerais dedans. C'est l'eau de Saint-Lin. Ah oh, non, qu'est-ce que je fais là, embarquer dans le fond? L'eau de Saint-Lin est super bonne, il y, a, il y a un ruisseau. Maintenant, on met pas l'eau de la ville, mais il y a des ruisseaux d'eau de, de, potable. Ah. <rire> ben je sais pas s'il l'a encore, mais je sais il que... Il est pas mort, mort encore. Ville... Là, il est mort. Oui. Oh. Damn! C'est encore la toune qui joue? Ouais! C'est ma toune préférée sur l'album. Ah, oh, c'est la seule toune de l'album. Oh! Ça a fait quelque chose, ça. C'est qu'en haut de toi. On dirait que ça vient d'en haut. Non, ça... Ah oh, oui, je pense. Ouais. Non, c'est de l'autre bord. Il y a quelque chose de l'autre bord du mur qui bouge. Qui okay, essaie de trouver où ça pourrait être avant. Ah, oh, par là. Ah, c'est ça, mettons. Ah, ah c'est ça, c'est ça. Ah, là, j'ai pas été. Ce jeu-là, c'est juste des gris. C'est un flare gun, ça Hein ouais. Ah, ah Je t'abonne là, j'ai remonté un autre clean. J'ai peur, j'ai un point de vie. Puis il ouais. fait noir. Je sais même pas si c'est la clé de quoi que j'ai ramassé. Ah, ça l'a ouvert, ça. Ouais. T'as une fenêtre, pis elle l'ouvre. Tu veux check-down, tu as peut-être de, de la vie au bout, euh, quelque part. Found the secret. Oh, life seed, j'ai 101 <rire> de vie. Hein. <rire> Malade. <rire> Joseph serait content, tu joues au soccer. <rire> Ah. Oh. Je me suis brûlé la neuf. L'affaire, okay, c'est mais... que ça peut pas être trop loin, l'affaire que tu, tu, tu, tu cliques parce que... Ils il servent à quoi, le monde qui court? Ils il servaient ah. à mourir au début, mais ils ont pas été tués, fait qu'ils courent. Ah, oh, OK. Ils un peu. aucune autre utilité. Non, j'ai pensé <rire> d'en tuer un pour euh, remonter. J'avais pas été là. C'est qui <rire> là, il est drôle. Ok. Ok, fait que les détruire, ça fait des life essence parfois. Hey, moi je suis en train de mourir dans mon jeu parce que je te regarde jouer. <laughs> ah. Ouais, moi aussi. Anyway, ma partie doit être euh, pas mal finie, j'imagine. Ok le jeu je pensais qu'il serait pas bon Finalement je fais un gameplay puis je m'amuse Mais c'est réellement un vieux jeu ça Ouais il y avait une version originale Qui était pas mal plus massacrée que ça hein? Ok ça c'est la version refaite Ouais ça retapé ouais Le remaster 2020 2019 oh. Oui je disais une grosse merde là, mais <rire> Elle <t> était proche <rire> Yeah single white female. Quoi? quest je parle? Jojo Je <rire> sais pas, mais ça me fait peur. c'est mon train. Non. Je vais aller dans le train. Idiot Circus Boy. Wrestling Monkey. Puis au niveau du train, tu peux rien faire? Phantom 66. Ah! Y'a rien qui m'indique qu'il fallait que je pèse là! T'as pas vu tous les secrets par contre? Non, il m'a manqué 5 secrets et deux ennemis à tuer. Mais vu que le gameplay est quand même pas mal complet en ce moment, je suis vraiment content. Puis c'était Blood Fresh Supply. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé cette petite partie de le Yeah! Fait que ciao! Ciao!